Salut c'est Lingen, je suis l'auteur du livre Coach Prosper, ma passion c'est d'aider les coachs et les formateurs à développer un business dans lequel ils sont épanouis et ils sont rentables et euh, ma passion c'est de les accompagner à travers notre programme d'accompagnement donc si c'est quelque chose qui vous intéresse j'ai un lien en dessous et dans cette vidéo on va parler spécifiquement de comment créer un tunnel de vente avec l'outil System.io qui est l'un des outils les plus simples et euh, qui est le plus accessible aussi financièrement que je recommande euh, à tous mes clients. Euh, et je vais vous montrer du coup comment, par exemple, on peut créer un guide gratuit. Je ne vais pas vous montrer comment créer le guide, mais vous avez un guide, vous voulez le mettre en ligne pour récupérer les emails des gens. Pourquoi Parce que quand vous récupérez les emails des gens et que vous envoyez une séquence d'emails, vous créez une relation automatisée avec ses prospects qui vont vous amener éventuellement à un appel si vous vendez une offre premium. Et du coup, cet appel va vous permettre de pouvoir vendre plus facilement que si vous contactez quelqu'un que vous ne connaissez pas et que vous essayez de lui vendre. Là, si la personne a lu votre e-book, tout sera beaucoup plus facile. Donc, on va voir comment euh, attirer, des gens grâce à un tunnel de vente avec système.io la première étape bah, c'est de vous inscrire je vous ai mis un lien affilié en dessous vous cliquez sur tunnel et ici on va faire créer vous allez voir c'est vraiment simple ici je vais appeler ça guide offert on coche ici Ici on choisit un template il y a des super templates par exemple on va prendre ce template Ça je touche pas ici je peux Tapez « Guide offert », ce sera plus élégant. Enregistrer. Je vais aller la modifier. Moi, je ne vais pas la modifier parce que euh, c'est un test, c'est juste pour vous montrer. Mais à vous de changer le texte, vous pouvez changer la couleur, vous pouvez évidemment changer l'image. Je vous recommande de changer l'image. Une fois que c'est fait, vous faites « Enregistrer », vous sortez d'ici. Et maintenant, la personne, une fois qu'elle s'est inscrite, il faut qu'elle tombe sur une deuxième page de remerciement. Et du coup, vous cliquez ici, vous choisissez par exemple cette page de remerciement. Ici, vous mettez guide, offert, merci. Vous enregistrez et vous allez modifier cette page. Évidemment, il va falloir changer l'image et le texte, même si le texte est pas mal. Vous pouvez presque laisser le fond d'écran euh, aussi peut être changé. Et une fois que ça s'est fait, vous sortez. Et il reste une dernière chose qui est d'envoyer un email automatiquement avec le PDF. Donc pour ça, ça va se faire en deux étapes. Okay Donc première étape, on crée la page de capture. Deuxième étape, la page de remerciement. Et troisième étape se fait en deux sous-étapes. La première, c'est qu'il va falloir aller sur email campagne et non newsletter et créer une séquence d'email automatisée. Donc on va taper guide offert par exemple ici. Je clique ici et je vais créer le premier email. guide. Offert ici. Je vous recommande d'utiliser l'éditeur classique, ça passera moins dans les spams. Et ici, si vous créez votre blabla, voilà. Vous ajoutez votre pièce jointe ici, votre PDF. Vous faites enregistrer, publier. Ici, vous mettez 0 comme ça. Dès que la personne s'inscrit, elle reçoit immédiatement euh, l'email. Euh, Et si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter d'autres emails. Okay, je vous suggère de faire une séquence d'emails comme ça, de 5, 10, 15 emails, il n'y a pas de limite, euh, où vous envoyez animer tous les jours ou tous les deux jours pendant X euh, jours. Une fois que ça c'est fait, ce n'est pas terminé, je vous avais dit qu'il y avait deux sous-étapes. La deuxième sous-étape sous va être de retourner ici et d'aller sur règles d'automatisation, ajouter une règle, quand quelqu'un s'inscrit à l'opt-in, vous voulez qu'elle s'abonne à la campagne que vous venez de créer. Ici, j'ai mis « Guide offert ». Si je suis allé un peu plus vite, un peu trop vite, n'hésite pas à revoir cette séquence, mais suivez juste à la lettre, vous allez voir, ça va être très bien marché Et du coup, il vous reste plus qu'une quatrième et dernière étape, c'est de tester. Vous allez là, vous faites « Test ». Ici, si vous rentrez un vrai email, hein, moi je ne le fais pas télécharger maintenant. Ah bah voilà, c'était trop trop évident. Vous tombez sur cette page de remerciement. Vous allez vérifier si vous avez bien reçu euh, l'email avec le guide. Et puis tout est bon. à vous maintenant de, de cumuler le nombre d'emails et de d'aller échanger avec ces gens, d'avoir une vraie discussion. C'est bien qu'il y ait ce côté euh, automatisé, mais n'hésite pas à aller échanger pour ainsi avoir un maximum de prospects que vous pouvez avec qui discuter pour les amener petit à petit à faire un appel avec vous et euh, leur proposer votre offre premium au téléphone et euh, c'est comme ça qu'ils deviendront Client, ce pas une étape indispensable. Au début, vous n'êtes pas obligé de faire des tunnels de vente, mais puisque vous êtes sur cette page-là et que ce n'est pas si compliqué que ça, je vous invite à utiliser euh, cette étape-là, cet outil, cette technique marketing pour automatiser en fait l'attraction de prospects, pour générer des prospects. Mais n'oubliez pas, n'oubliez pas que la priorité, ça reste de faire des appels si vous êtes coach et que vous vendez du coaching. Premium, j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez par exemple être accompagné dans euh, la mise en place de tout ça, pas forcément la mise en place technique hein, parce que eux sont très bons pour ça, n'hésitez pas à les contacter. Mais sur une mise en place stratégique sur votre business, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous euh, avec nous et je serai ravi de vous aider procurez-vous le livre, c'est plus simple, procurez-vous le livre et puis on échangera par email parce que vous allez voir que quand vous allez vous procurer le livre, je ne passe pas par système.io, c'est un autre outil, mais vous allez rentrer dans le même mécanisme et je serai ravi, ravi d'échanger personnellement avec vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.